Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Bokeh où nous allons voir comment paramétrer l'affichage des exemplaires. Alors, quand vous êtes connecté à Bokeh en tant que webmaster, administrateur, vous pouvez activer différents éléments de configuration et notamment pour l'affichage des exemplaires sur la page de notice. Alors, quand vous cliquez sur la clé à molette de la section exemplaires, vous avez accès à un certain nombre d'affichages par exemple, ici, je vais pouvoir afficher la bibliothèque dans mon bloc exemplaire et la carte des exemplaires dans le réseau. Lorsque je valide mon paramétrage, Bokeh va mettre à jour l'affichage en fonction des options choisies. Donc là, j'ai bien les exemplaires qui s'affichent ainsi que les bibliothèques. Un nouveau paramètre a été rajouté récemment qui est l'affichage des exemplaires je peux sélectionner une sous-zone, un enfin sous-champ de la zone 995, par exemple $F qui est le code barre, je peux mettre le libellé que, que je veux, et je peux même choisir plusieurs autres zones, et quand je valide ça, euh, Bokeh va rajouter différents badges, selon la valeur de la zone exemplaire, donc là pour le code barre, je retrouve mon libellé que j'ai affiché, avec la valeur de la zone $F, euh, du sous-champ euh, 995. Voilà. C'est tout pour cette démonstration de Bokeh, et à bientôt pour une prochaine démonstration.